Et eh bien bonsoir, voilà nous sommes euh, jeudi, jeudi 16 mai euh, 2019 pour euh, notre émission euh, radar numéro 79, et oui déjà 79 émissions. Je dis ça en, en regardant euh, euh, mon ami Marc euh, qui, qui vient de placer son stabilisateur. Alors je vois qu'il a un des pieds sur le portable, donc il va, il va épargner son portable. Donc voilà, notre émission s'intitule euh, Market Union. Donc j'avais fait une, une affiche où j'avais repris. Euh, « Soviet Union », pour bien montrer, parce qu'on avait fait notre émission « Euro-terrorisme », on avait bien fait le parallèle entre l'ex-URSS et l'Union Européenne. Et là, je l'ai sous-titré « Corporation Committee for Climate Planification », pour bien montrer qu'on est dans des systèmes purement commerciaux, euh, qui euh, en fin de compte euh, euh, vont gérer à la fois les populations et les territoires comme des variables d'ajustement, euh, comme des ressources et tout ça en nous bassinant avec euh, des, des, des conséquences comme étant des causes notamment au niveau du climat. Donc voilà, notre émission radar numéro 42 hein, du jeudi 15 mars portée disparue 15 mars 2018 légitime défiance donc Porté disparu comme messieurs Oleg Stensov et Jamal Khashoggi. Hein. Alors tous les mouvements nationalistes euh, qui soient rassemblés, insoumis ou en marche, euh, ainsi que les suicidés de la Ve République française respectent les standards de la communauté Facebook. Voilà. Donc. J'ai eu notre ami Eric Petetin, donc avant de rentrer dans le sujet, c'est important, euh, alias Petov, alias Laspache. La euh, voilà, il passe le bonjour à tout le monde, il était très touché parce qu'il n'a toujours pas accès à sa page Facebook. Donc je lui ai dit que j'avais fait une publication informant les gens que, ben justement, il est toujours très diminué par les traitements qu'il a subis euh, lors de son dernier internement psychiatrique d'initiative préfectorale. Voilà, tu peux justement. nous rappeler qu'il... Qui sait, Eric et alors Éric Petetin, c'est un dissident, un opposant écologiste qui a lutté au, au, dans, en, dans le Béarn, au niveau de la vallée d'Asme pour la préservation de cette vallée contre le tout camion et le tout bagnole. Voilà, contre le, le, le tunnel du son port. Voilà, il continue et, et d'autres continuent. Voilà, mais, mais bon. Il passe, il passe le bonjour à tout le monde et nous espérons avec Marc, euh, euh, peut-être euh, cet été, euh, passer voir Eric et arriver malgré le fait qu'il soit très fortement diminué au niveau de l'élocution, faire une émission avec lui justement sur euh, le sujet qui concerne aussi mon, mon ami Marc, vu qu'il est cheminot, c'est qu'actuellement bah, la SNCF n'est plus une entreprise publique, euh, elle n'est plus que Société Nationale des chemins de fer sur le logo, mais dans les faits ce sont trois entreprises privées, et donc euh, voilà, le, les cheminots sont euh, gros gens comme devant. Donc il y a deux jours, nous étions le 14 mai 2010, et nous étions le 14 mai 2019 et donc il y a 367 jours, il y a eu le, grand, le massacre de Gaza. Voilà, et il ne faut pas oublier que la bande de Gaza est en blocus depuis plus de 11 ans. Voilà, donc, Gaza, euh, donc euh, BDS, boycott, désarmement, euh, sanctions. Ouais. Et nous avons notre ami euh, Bruno Coelho qui vient d'arriver, voilà. donc vient de nous rejoindre Bruno. Ah, bien sûr, de, voilà. tu parles toujours la même chose à bande de Gaza, tu parles des tueries et bon, euh, ouais. bon c'est pas de ta faute. T'as beau chapeau Bruno. Merci, il vient, ah. vient du Portugal. Ah. Parce que là tout est fier en liège. Je te peux le toucher, ça porte-bonheur. Oh, obrigado. Ah oui, bravo. Hein? Voilà. Ça porte-bonheur. Peut voilà. Peut-être peut que, peut que là, la bande de gazelle va se terminer. Mais touche-le bien, le chapeau. <rire> ah, T'as une grosse tête, hein, mon... Voilà, alors, oh, regardez. Alors, t as, t as, t as... Regardez. Comme quoi, je dis mon ami Bruno a une grosse tête. Ce n'est pas, pas du tout parce qu'il aurait la grosse tête. C'est que, regardez, si j'essaie de mettre le chapeau de Bruno, et eh bien voilà, vous constatez qu'il me tombe sur les yeux, alors que si je le mets à mon ami Bruno, eh bien il lui va parfaitement. Donc euh, voilà, au niveau euh, volume cérébral, je crois qu'il m'enterre. Donc... Tu, tu portes très bien son béret. Exactement. Donc, <rire> l'Union européenne... Un de Ça n'est pas l'Europe. Non, c'est parce qu'il considère euh, l'État colonial israélien comme un quasi-membre, hein, euh, est une union industrielle et commerciale. Donc voilà, on est en plein dans le sujet Market Union. Euh, C'est une union industrielle et commerciale qui nous impose l'agrochimie, les organismes génétiquement modifiés en milieu ouvert, hein, les fibres d'amiante. Euh, la contamination par les radionucléides, les ondes électromagnétiques euh, très haute énergie, euh, genre la, la 5G, hein, l'extractivisme, la déforestation, la surpêche, la privatisation euh, militaro-industrielle et artistico-éducative généralisée. Voilà, donc l'absence d'empathie euh, du dirigeant d'exception, euh, du chef militaire adulé, euh, du capitaine d'industrie efficace, comme, comme euh, Guillaume Pépi, euh, est un facteur clé d'adaptation au sein des sociétés industrielles de production de masse. Et qui est le capitaine de l'industrie Comment s'appelle-t-il Il, il y a un nom quand même. Eh bien, il ne s'appelle pas Cyrano de Bergerac, il s'appelle Guillaume Pépi. Euh, dans le cadre de Keolis, la société qui réalise d'immenses profits actuellement, parce qu'il y a un train entre Perpignan et le nord de la France qui s'occupait des agrumes et des fruits, qui va être supprimé et ça va représenter journellement 15 000 à 20 000 camions de plus sur les routes. Non, non, Alors on, a, on applaudit bien Écoute, fort euh, l'écologie euh, de l'actuel gouvernement, gouvernement français ouais. et de ses collaborateurs au sein des entreprises euh, anciennement public euh, privatisé alias SNCF. Voilà, donc... Que tu connais bien. Oui. Donc ces sociétés, elles sont responsables de la plus grande disparition d'espèces de tous les temps terrestres connus. Alors, dans un contexte climatique de réchauffement global, naturellement favorable à l'augmentation quantitative de la biomasse, ainsi que propice l'augmentation qualitative de sa biodiversité oui ah alors là il euh, commence euh, vous les connaissez mecs hein, c'est quoi ça alors on, on, est est... Dans, on est dans les prises de commandes et, et, et l'apport voilà donc une, une nouvelle bière pour notre pour notre bon ami bon, Marc donc malheureusement la réussite industrielle et économique des états-nations donc c'est la croissance du produit euh, non. intérieur brut et la réussite financière des corporations nationales et transnationales alors tous et... les états nations donnent noms des noms des noms de brut, tous les états nations tous les tous les états nations ont dire. un but la croissance du donc, produit Marc intérieur est... brut le PIB donc, donc Marc, est oh. un état Marc est un état nation non, parce qu'il ah. n'a il a, il a, il a pas il il pas de il n'a pas du tout comme objectif la croissance d'un produit intérieur brut alors, la réussite financière des corporations nationales et transnationales, eux, c'est la croissance de leur chiffre d'affaires. Et donc des dividendes qui vont être distribués à leurs actionnaires, tout naturellement. Donc, Oui. Non, mais il n'y a, a pas de problème. Donc, ce sont des buts qui sont purement. Euh, ce sont des buts qui sont purement criminels parce qu'ils deviennent prioritaires sur l'intérêt général, sanitaire et social, à la fois des populations et des territoires. Donc. C'est pour situer pourquoi euh, je parle de Corporation Committee for Climate Planification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un complot global pour détruire l'environnement ou pour asservir les peuples. Il y a simplement une logique, c'est la logique du prix de revient, qui est placée et qui est devenue prioritaire par rapport ah, à okay. l'intérêt général des peuples et des territoires. Ah, le prix de revient oui Le prix de revient, on m'a tellement emmerdé avec le prix de revient il y a 50 ans à l'école, et, et non seulement immergé, mais à tel point que je ne sais toujours pas ce que c'est que le prix de revient. Peux-tu expliquer ce que c'est que le prix de revient? Le prix de revient, ce sont, c'est lorsque tu évalues tout ce qu'il te faut investir pour obtenir un produit ou un service. Voilà. Et donc si par exemple un micro, pour, pour, pour, pour un magnéto, pour produire euh, un kilogramme de, de farine de blé et eh bien s'il me faut euh, dépenser tant d'argent pour la location du champ tant d'argent pour payer euh, pour la moisson tant d'argent pour le meunier à la fin j'ai le prix de revient de mon kilogramme de farine et ce prix de revient si je te vends le double ou le tri de ce prix de revient je me fais une culbute que je mets dans la poche et qui devient mon profit Voilà. donc actuellement il y a des gens qui peuvent admirer euh, Joseph Staline et que c'est Hitler. Il y en a qui vénèrent Napoléon Bonaparte et qui, qui abordent Adolphe Thiers. Comme Adolf Hitler. Oui, mais c'est aussi dangereusement stupide que de préférer Ted Bundy à Albert Fisch ou Henri-Désiré Landru à Marcel Petiot. C'est-à-dire qu'on est là dans, dans une diabolisation d'individus alors que l'abominable point commun euh, qui confèrent tant de monstrueuses de monstrueuse efficacités aux êtres que je viens de citer précédemment, et qui sont heureusement exceptionnels, ce sont à la fois des tueurs de masse et des serial killers, et bien euh, ce point commun réside dans le fait que pour eux, les êtres vivants de leur propre espèce sont considérés comme le sont malheureusement pour tous les spécistes, tous les êtres vivants non humains, comme des choses. Donc c'est la chosification de l'être humain. Donc hein, les, souvent les, ch les chefs d'État qui vont être responsables de millions de morts à travers de conflits ou à travers des persécutions euh, religieuses ou d'opposants politiques sont des, des tueurs de masse euh, qu'on peut apparentés au serial killer parce qu'ils sont dans un manque d'empathie totale vis-à-vis euh, d'êtres de leur propre espèce qu'ils peuvent éliminer comme s'il s'agissait de choses. Voilà. Donc cette chosification est importante parce que pour moi elle est intrinsèque euh, à ces grandes unions commerciales. Mais moi j'ai envie d'être d'être de de, serial killer, je... tu sais pourquoi comme ça je serais connu Alors et effectivement, à la fois le serial killer et le terroriste euh, il peut y avoir chez ces gens-là, euh, au niveau de la psychopathologie sous-jacente, une, une envie de notoriété, et c'est pour ça effectivement que je pense personnellement que quand il y a un acte terroriste, on ne doit pas donner l'identité de ces gens-là et leur faire de publicité, parce que tous les, les maniaques euh, qui ont envie d'une notoriété euh, facile et sanguinaire, eh bien, seront rapidement écartés de, de cet horrible chemin. Voilà, donc... Que, euh, bonjour euh, parmi nous, du Tché. Et le bien, Tché vient de nous rejoindre et, bien, et il nous fait salut à tous. Eh bien, salut, salut à lui. Alors, il y a des théories pseudo-scientifiques de dangereuses philosophies euh, qu'elles soient technophobes ou technophiles c'est à dire qu'elles qu portent au pinacle euh, les, la technologie ou, ou au contraire euh, euh, qu'elles qu la dénoncent comme il y, a des, il y a des gens qui sont assez rétrogrades euh, pour dire voilà le mal vient de la technologie moi je dis le mal et le bien ne vient pas d'une technologie ou d'un être jamais mais par contre toutes ces, ces théories pseudo-scientifiques qui font Soit le, les loges de la science et des techniques, soit au contraire qui les dénigrent, elles sont tous des funestes signes annonciateurs de toutes les abominables criminelles et sanguinaires résurgences des régimes autoritaires de type fasciste. Et donc ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un signe, Donc, à, à travers justement l'autoritarisme, euh, à travers le fait que sont colportés ce genre d'idéologie. Alors. Dans un article très bien documenté qui, a été, qui est paru en juillet 2018 dans Le Monde Diplomatique, pages 16 et 17, article intitulé « L'anthroposophie discrète multinationale de l'ésotérisme », Jean-Baptiste Mallet nous informe sur le mouvement créé au début du XXe siècle par l'autrichien Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, il est né en 1861, il est mort en 1925. Un mouvement international qui dispose de relais économique et politique jusqu'au sein du gouvernement français et là je vais citer donc cet article donc je mettrai le lien sous notre vidéo à la fois bah, sur la page Facebook où nous diffusons en direct mais aussi sur notre page Youtube Radar où euh, vous pouvez retrouver nos émissions pour tous les allergiques au réseau social Facebook. Donc voilà, voilà ce… donc je cite l'article de Monsieur Jean-Baptiste Mallet que j'ai mentionné précédemment. Pour Steiner, Mars serait une planète liquide. La Terre, un crâne géant. La Lune, un amas de cornes vitrifiées. Et tricoter et donnerait de bonnes dents. Les îles et les continents flotteraient sur la mer, maintenus en place par la force des étoiles. Euh, les planètes auraient une âme. Les minéraux proviendraient des plantes. Les êtres clairvoyants pourraient détecter les athées. Car il serait forcément malade. C'est voilà, comme euh, l'homosexualité est, est considérée comme une maladie. A, athée. athée Athée, oui. C'est-à-dire que les les, les, les oui, parce que tu peux être les deux ou, ou pas ah, non, et mais, mais, bien mais, mais bien sûr, mais bien sûr, mais ces gens-là considèrent euh, comme une maladie. Est-ce que fait ça fait que... double peine dans ce cas-là euh, Moi, je sais que les deux jeunes qui ont été pendus en Iran euh, parce qu'ils étaient homosexuels, euh, ben, quand tu es pendu, tu es pendu une fois, mais effectivement, euh, c'est la double peine pour eux et puis pour leur famille. Mmh. Donc, dès 1910, Rudolf Steiner, donc je cite toujours l'article hein, de, de Jean-Baptiste Mallet, dès 1910. Rudolf Steiner affirme que les peuples germains et nordiques appartiennent au même groupe ethnique, la race arienne, et dénonce l'effroyable brutalité culturelle que fut la transplantation des Noirs vers l'Europe, qui fait reculer le peuple français en tant que race. Voilà. Eh bien, l'anthroposophie est véhiculée par M. Pierre Rabi. Et voilà. Et un des fils de Pierre Rabhi est très proche d'Alain Soral, qui heureusement a été condamné pour ses propos à un an de prison. Et il ne fera aucune journée de prison. Alors que quand on a eu Jean-Marc Rouilland de condamné à 8 mois de prison, lui il a fait ses 8 mois de prison ferme. Alors là, ça c'est quelque chose que j'avais pris en photo euh, au musée de, de l'homme Eh bah, ben tiens, prends la pancarte, Et... prends le micro. Non non non non non non mais. Là, il avait juste ça à Donc c'est ce qu'on nous a vendu à l'époque et c'est ce qu'on a, je suppose, tous retenu, donc c'est très simple. La Révolution française pro proclame l'égalité de tous les citoyens, et la distinction entre nationaux et étrangers, ce dont tu parles, devient la principale différence juridique dans la population. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on en est loin de tout ça, ça. Non, non, non, on est, on est, on est, exactement, on est exactement à ce niveau-là, parce qu'actuellement, je dirais de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, on a tous des partis nationalistes. Je dirais presque, même pas nationalistes, quasiment nombrilistes. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas capables de penser le monde euh, qu'à travers leurs yeux. Voilà. Et euh, c'est pour ça que quand on... Nous, on est là tous les jeudis sans exception, depuis octobre 2015, tous les jeudis sans aucune exception, pour essayer de, de sortir du couloir de la mort trois jeunes opposants politiques saoudiens, ben ils ne sont plus que trois parce qu'avant ils étaient quatre, hein, il y en a quand même un qui a été décapité et après son corps a été crucifié en public jusqu'à pourrissement sécher' le en juillet 2017. Si on fait ça, euh, si, si euh, personnellement je passe tous les lundis en préfecture parce que nos manifestations sont euh, déclarées, c'est pas parce que j'ai du temps à perdre, c'est parce qu'il s'agit euh, de, de vie, de vie d'être humain et que ces vies-là, ce sont nos vies, que leur liberté d'expression, c'est notre liberté d'expression. Moi, je crois, euh, comme certains comme Condorcet et comme d'autres, que défendre la liberté d'expression d'une personne, c'est défendre toute la liberté d'expression. Et quand j'ai dit que je trouvais scandaleux qu'on ait condamné à l'insoral... Euh, à de la prison ferme, je le maintiens, de même que j'ai trouvé scandaleux qu'on condamne Jean-Marc Rouillant à de la prison ferme, je le maintiens, parce que c'était sur des propos. C'était sur des propos. Et donc, à partir du moment où une société est suffisamment hypocrite pour dire que la liberté d'expression existe mais on condamne les gens sur des propos, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, même si je suis complètement contre les propos révisionnistes d'Alain Soral ou contre les propos euh, extrêmement euh, violents euh, de Jean-Marc Rouillant. Par contre, par contre s'il peut y avoir rappel à la loi, si on peut les condamner effectivement à une amende ou à des travaux d'utilité collective, les priver de liberté euh, pour euh, les faire taire, même s'ils disent des grosses conneries, je ne trouve pas que ça fasse progresser la démocratie. Voilà. Et actuellement, c'est la démocratie et la liberté d'expression est en cause, vu que ces jeunes, s'ils sont en prison et condamnés à mort, c'est parce qu'ils ont été torturés, et s'ils ont été torturés, c'est que tout simplement, eh bien, ils mettent en cause un pouvoir qui a d'excellentes relations commerciales avec la France, avec le Royaume-Uni, avec l'Allemagne, qui sont les moteurs de l'Union Européenne. Et effectivement, l'Union Européenne n'a décrété... Aucun embargo sur les armes à l'Arabie saoudite, malgré la famine au Yémen et malgré le fait que plusieurs membres de l'Union européenne livrent des armes à ce pays. Voilà, donc c'est très important parce que il me semblerait que les gens vont être appelés aux urnes le 26 mai prochain. Donc, et je, il, il, il, il, il, il y a un truc à propos oui, de la Oui. oui. Euh, voilà ce que j'avais envie de dire par rapport euh, à ce jeune homme, c'est qu'il euh, y a beaucoup de choses qu'on a découvert, nous, à travers les, mé les médias et à travers euh, sa mère que nous avons en contact. Euh, ce que tu as dit, il l'a avoué sous la torture, donc on ne sait même pas en réalité s'il a participé de près ou de loin aux manifestations euh, pour lesquelles on, on lui trouve tout un tas de, de reproches. Donc, ça, c'est le premier point. On n'a jamais su s'il était dans ces manifestations. On l'a accusé d'y être et de, de commanditer certains actes à travers son téléphone. C'est très facile euh, d'avouer ce qu'on veut sous la torture. Donc ça, je voulais quand même en parler. Euh, pour nous, euh, il s'agit d'un juvénile condamné à mort pour quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Voilà. Euh, il est condamné. Il est condamné, comme, euh, comme les autres, comme l'était Amjad qui été lui euh, décapité. Le 11 juillet 2017, il est condamné pour terrorisme. Et il voilà. faut pas oublier... Et Amjad même... habitait le même quartier. Oui, Donc c'est un peu des, des histoires pas... de copains. Et il ne faut pas oublier non plus que euh, Olivier Dassault, qui était président et qui maintenant est vice-président du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite à l'Assemblée Nationale, euh, dont fait partie d'ailleurs euh, un des députés du Béarn, le, le très sympathique et populiste euh, euh, Jean Lassalle, il fait partie du groupe moi, des 30 membres, des 30 députés membres du groupe d'amitié France Arabie Saoudite. Donc c'est un joli réactionnaire ce garçon. Et vous pouvez remarquer, parfois il y a un député PCF ou un France Insoumise qui fait le guignol à la tribune, mais aucun d'entre eux a demandé à ce que soit dissoute ce groupe d'amitié France-Arabie Saoudite au sein de l'Assemblée Nationale. Aucun, aucun, pas un seul, il n'en parle même pas. Pourquoi Parce que le député Olivier Dassault a déjà plusieurs fois déposé des projets de loi pour pouvoir condamner à mort pour terrorisme des jeunes Français. Tu oui. pu faire quelque chose, toi tu penses, à l'époque de Khashoggi mais non, à l'époque de Khashoggi, qu'est-ce qui s'est passé L'Allemagne a décrété un blocus sur les armes de manière unilatérale à l'Arabie saoudite. Qui a pris fin quand Eh bien, il a pris fin euh, ben fin avril. Voilà, donc, euh, donc au niveau de l'Union européenne, personne n'a été saisi, l'Union européenne n'est pas saisi, du fait qu'il faut décréter un boycott sur les ventes d'armes, non seulement à l'Arabie saoudite, mais à tous les gens qui font partie de cette coalition qui bombarde le Yémen, le pays le plus pauvre du monde, où il y a une famine euh, terrible, vrai qui que sont... Pour défendre les droits de l'homme, c'est quand même les mieux placés. Le Qatar, les, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Mmh. Donc, moi, j'estime que tous ces gens qui vont se présenter pour devenir des collaborateurs extrêmement bien rémunérés d'une gouvernance commerciale, euh, pour moi, il faut tous les dénoncer comme étant des, des salopards parce que là, réellement aujourd'hui on doit tout faire pour arrêter la famine au Yémen il, il en va de, de notre conscience c'est à dire faut arrêter de parler de la France pays des droits de l'homme les états unis pays de la liberté, tout ça c'est des conneries tout ça c'est des conneries, on se fout de notre gueule on se fout de notre gueule et le pire c'est que dans la France insoumise, ou dans des gens qui osent s'appeler rassemblement national, et eh bien ces gens-là sont complices, parce qu'ils ont leurs candidats, ils ont leur liste, voilà. Parce que la gamelle est bonne. Et donc on va parler de ça, c'est-à-dire que là, voilà l'anthroposophie, je viens d'en parler, elle se présente comme une science, elle se présente comme une science et non comme une religion. En fait, elle n'est ni l'une ni l'autre. Elle est un système hiérarchique parfaitement adapté à l'esprit du monde. Les dangereuses fariboles colportées par le fondateur de ce résilient empire sectaire ne nuisent malheureusement en rien à son abominable pérennité. Et donc aujourd'hui, de Suisse, ce mouvement anthroposophique, il a ses prophètes en France comme Pierre Rabhi. Pierre Rabhi est un anthroposophe et on le voit bien, un de ses fils est à coquiner avec Alain Soral, euh, des gens qui, qui, qui osent prétendre qu'on a apporté la civilisation à des pays colonisés. Alors qu'en fin de compte, ces pays-là, on le sait historiquement, ont été pillés. Et les peuples français, et notamment les peuples algériens, aujourd'hui encore, le payent au prix fort. Par contre, il y a des familles françaises, notamment comme la famille Célière, qui s'est fait des nouilles encore. Parce qu'eux, ils ont fourni les 300 navires pour ramener euh, l'or euh, du dé d'Alger et, et, euh, et les céréales et après qu'on qu Donc ces gens-là ont fait énormément d'argent. Alors... Vous parlez de, de Pierre ravi et Sankara Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il a été dénoncé à ce moment-là par, euh, par euh, le Bourguignon qui travaillait à l'INRA, et qui a dit « Mais non, le biodynamisme n'a rien à voir ni avec la permaculture, euh, ni, ni, ni avec des pratiques... Euh, » le, le, le biodynamisme, ce sont des rituels. C'est quelque chose de confessionnel, c'est quelque chose de sectaire, c'est quelque chose qui a été mis en place par ce fameux euh, euh, Steiner dont je viens de vous parler. Voilà. Donc, le 8 avril 2019... Après 20 ans de collaboration, le conseil d'administration du constructeur automobile Nissan a révoqué le mandat d'administrateur de Carlos Ghosn. Alors, je reviens sur Carlos Ghosn, parce que pour moi c'est très intéressant. On a eu le soutien d'Emmanuel Macron. On a eu la femme de Carlos Ghosn qui a la nationalité américaine, qui avait saisi Trump pour qu'il tire l'oreille au premier ministre japonais, Abe, en disant « faites sortir mon mari de prison », qui s'est sauvée du Japon parce que la justice japonaise voulait lui demander des comptes, donc elle a quitté précipitamment le Japon pour ne pas finir certainement en prison comme son mari. Donc eh bien les représentants des actionnaires de l'entreprise Nissan ont-ils oublié octobre 1999 et le Nissan revive Plan Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ces gens-là, ils se sont goinfrés avec la réduction de 14% des effectifs de Nissan. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 21 000 travailleurs japonais qui ont été mis sur le carreau dans le secteur automobile au Japon en 1999. Et voilà, et ce, ce sont ces gens-là qui, à l'époque, ont comparé Carlos Ghosn avec Napoléon Bonaparte. Donc il faut bien que ces exemplaires oligarques, tu sais comment ils surnommaient affectueusement leur nouvel empereur en 99 non. Ils l'appelaient « cost killer »,« cost killer »,« serial killer ». Voilà, et on est, on est vraiment, euh, je dis, dans la revendication décomplexée. Euh, de, des, des, de gens qui sont euh, admettons-le tout à fait des brigands des bandits euh, de très dangereux personnages alors par contre tout à coup Carlos Goun, ben parce qu'il s'en est mis euh, sans, sans certainement donner euh, à, à certains autres puissants il s'en est mis un peu trop dans la poche donc les requins se bouffent entre eux il n'y a pas de quoi se réjouir moi pareil je suis contre le fait que Carlos Gunn soit en prison moi j'estime qu'on devrait lui prendre euh, sa fortune personnelle et puis lui dire, ben voilà, tiens, tu, tu, tu veux aller au Brésil Tu veux aller euh, au Liban Vas-y. Si tu, tu veux. Tu toi de, de. Sa fortune Personne Non, j'ai pas à m'en occuper. Elle ne lui appartient pas. C'est de l'argent volé. C'est comme Emmanuel Macron, quand il était euh, ministre euh, euh, des Finances de, de François Hollande, en une année, il s'est fait 2 millions d'euros. Est-ce que tu connais quelqu'un d'honnête qui, par son travail, se fait 2 millions d'euros en une année Non. Les seuls qui peuvent faire ça sont des acteurs super célèbres, euh, ou des réalisateurs, ou des écrivains qui écrivent des best-sellers. Mais de il peut faire ça. peut-être peut qu'il a pu euh, dans sa jeunesse. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le nouveau champion de la croissance retrouvée des dividendes au sein du trust de la motorisation mondialisée. Donc ce trust, il regroupe à la fois Renault, Nissan et Mitsubishi Motors. Et c'est très important parce que... Ce type, c'est dorénavant Jean-Dominique Sonnard. Et donc, on voit bien qu'un euh, requin a remplacé un autre. Et qu'aujourd'hui, euh, on oublie Carlos Gone, parce que voilà, on a compris qu'il euh, fallait... Les... Voilà, faut l'oublier. faut l'oublier. Ça fait tâche. Ça fait tâche. Voilà. voilà, ça fait tache. Pour, pour, pour bien quoi. expliquer la solidarité qu'il y a entre ces gens-là, comment ces gens-là sont des crapules. C'est-à-dire, Carlos Ghosn, tant qu'il les a bien servis, hein Et puis bien, bien arrosé, parce que quand il s'est marié à Versailles, ça a peut-être donné l'idée à Emmanuel Macron, pour ses 40 ans, d'aller faire son anniversaire à Versailles aux frais des Français, hein, À nos frais, à nos frais. Donc. Donc, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'il va y avoir de nouveaux sacrifices sanitaires et sociaux sur le Saint-Hôtel de la Croissance des Profits, qui vont être à l'ordre du jour de l'avènement des véhicules autonomes du futur, fust-ils électriques, voire spatiaux, parce que Mitsubishi Heavy Industry, c'est à la fois le spatial, le nucléaire et l'industrie automobile à travers Mitsubishi Motors. Donc, on voit bien que c'est transnational. Elles se préparent, elles savent très bien. En fin de compte, la question que je me pose, c'est Carlos Ghosn. Est-ce qu'il comprend, enfin, expérimentalement et judiciairement... Le français Non, la différence essentielle entre Joseph Staline et Adolf Hitler. Ouh. Parce que là, ce qu'il est en train de vivre, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu parles de Hitler, c'est le diable, c'est le mal absolu. Tu parles de Staline et t'as des gens qui vont de dire le petit père des peuples et tout... Attends, 20, 20 millions de morts, le petit père des peuples, attends... Faut, faut arrêter les conneries, quoi Pourquoi il y en a un, ce serait le mal absolu, et l'autre, il faudra en parler euh, comme de quelque chose de normal. Et mais bien... Bien sûr, bien sûr Et donc, Carlos Ghosn, sait-il que les conséquences... Ah, je veux, vous plaît. Oui je, je, je vous écoute, moi, je, je, ça, ça m'intéresse, mais, s'il vous plaît... Il est pas encore jugé. Et puis, là, quand on connaît un petit peu la, la, la pratique de la justice japonaise, on peut se poser quand même quelques questions. Quelques questions, quand même. Il n'est pas encore jugé. Oui, mais. Nissan, il, il, il, a, il a sauvé Nissan. Et effectivement, il a fait des licenciements, mais il a, fait, il a sauvé Nissan. Et effectivement, Nissan aujourd'hui, L'Islam aujourd'hui euh, rapporte plus que que Renault. Oui, bien sûr. c'est mais mais mais mais grâce quand même Carugol. Euh... Et puis je vous ai entendu en, en, en disant que elle, elle était partie, sa femme était partie de bon Oui, mais elle, elle, elle, elle est rentrée, elle est revenue. Il faut, il faut le dire aussi, elle est rentrée, non, vous les pas dit, elle est, elle est partie parce qu'elle avait peur de se faire incarcérer. Et ben, elle, elle, est, elle est rentrée au. Non mais il y a des choses qui peuvent. Vous voyez. Moi bien, j'aime bien vos causes, toutes les causes, moi je, je les aime bien. Mais il y a un moment donné, il faut être, s'il vous plaît, cohérent. Oui, ben, nous le sommes parce que je, oui, je dis Carlos Ghosn est-ce qu'il sait que les conséquences économiques, industrielles, philosophiques et, et sociales de la révolution scientifique de la mécanique quantique ne sont pas les résultats d'un complot Parce qu'il faut bien se souvenir que quand euh, Dominique Strauss-Kahn, euh, peu avant l'élection présidentielle de 2012, ah, ouais. Euh, qui finalement a opposé euh, Nicolas Sarkozy à François Hollande. Et François Hollande a été élu sur la promesse de fermer la centrale de Fessenheim, qui n'est d'ailleurs toujours pas fermée, voilà. Euh, ça, c'est pour tous les candidats Europe Écologie Les Verts, là, qui se présentent pour le, pour le 26 mai pour le euh, 2017. Et le PS, mais il n'y a plus de PS. Ah, hein. Et, et est donc... Quoi, la, oui. et la CGT n'est pas d'accord. Euh, pour fermer oui. la, la centrale, ça va faire combien de... Vous parlez justement des gens qui sont au chômage et tout. Oui, mais Vous avez est... tout. Est-ce est oui. que vous pensez que la CGT est d'accord pour fermer la centrale de. La CGT, ils sont pro-nucléaires. La CGT, ils sont pour les emplois. La CGT, ils ne feront rien pour que euh, et, euh, notre ami euh, Ali Mohamed Bakir Al-Nimer sorte de prison C'est à est pas pas quoi que je peux répondre Est-ce que vous pouvez m'expliquer en deux mots oui. Qui c'est ce monsieur Je ne sais pas. Eh bien, il fait partie de jeunes saoudiens qui sont dans le pouvoir de la mort depuis plusieurs années parce qu'ils ont participé à des manifestations dans le cadre du printemps arabe en 2011 pour réclamer un peu de démocratie dans leur pays. Et effectivement, aujourd'hui, la majorité des syndicats et des partis politiques français, tous même, eh bien, ils sont là pour préserver l'emploi, quelles que soient les conditions. Et aujourd'hui, nous, on le dit, oui. nos, nos emplois ne valent pas leur vie. Non, mais, voilà. mais vous pourriez aussi parler du journaliste, disons... Oui, Jamal Khashoggi, euh, j'en ai parlé... Ont, euh, au début. Euh, euh, et que le, le, le, le prince euh, héritier, que, en principe, il, il est coupable. Oui. En, en principe, il n'est hein, il pas, est pas, est pas innocent. On va dire qu'il n'est pas innocent. J'ai parlé Alors, de, de saint et de Jamal Khashoggi au tout début de l'émission pour bien expliquer, justement, euh, que euh, ces gens sont toujours euh, disparus et que... À aucun moment on a le groupe d'amitié France-Arabie Saoudite à l'Assemblée nationale, à aucun moment on a viré l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, à aucun moment on a rompu vous savez, vous savez aucun pourquoi, des contrats. Vous savez Parce qu'il y a des contrats. Mais pourquoi, ben voilà, et puis si ce n'est pas la France qui les fait, ce serait les États-Unis. Ben, bon, ben, s'il vous plaît, les contrats s'il vous plaît, d'armement, vous n'avez pas l'air effectivement d'Olivier la Effectivement, vous avez raison, bien entendu vous avez raison. Parce que c'est un peu malsain tout ça. Mais si, si ce n'est pas la France qui fait les contrats d'armement et tout, de, bon, ce sera, les états ce sera, ce sera, ce sera quelqu'un d'autre. Et, et, et, et s'il vous plaît, ça fait travailler quand même des, des travailleurs français. Oui, mais moi je suis contre le fait... Que l'on vende euh, des armes à des dictatures et. Mais Paris, vous avez raison, mais vous avez Paris, tellement raison, mais la vous nationale. avez tellement raison, mais si c'est pas la France qui est ce sera les États-Unis, ce sera. il si y, y a deux pays européens. Qui ont roulé tout leur contrat ça. avec ah, l'Arabie saoudite à cause justement de la guerre au Yémen. Et donc, Alors, qui, qui, qui, qui c'est la, le... la, la, la Suède et la Norvège. on si vous c'est quand même un anecdote, tout enfin, Parce que c'est quand même pas. C'est quand même pas des. Les trois pays qui vendent le plus d'armes à l'Arabie saoudite, c'est le Royaume-Uni, la France les États-Unis. Et l'Allemagne. Européen, ah, L'Allemagne si, si, aussi parce bon, que c'est voilà, pas pour eu rien eu. que les industriels ont, ont, ont arrêté, le, arrêté le blocus sur les armes justement en Allemagne fin avril 2019 parce qu'ils voulaient reprendre les contrats, ils ne voulaient pas gêner la France et le Royaume-Uni. Et pourtant le Royaume-Uni n'a jamais fait partie de la zone euro. Voilà. Et donc on est bien là euh, dans, dans, dans, dans un système... Euh, où on nous fait croire à des complots, quand, quand uh, Strauss-Kahn, euh, je le disais à la veille des élections de 2012, euh, est arrêté aux États-Unis, tous ses amis finissent par parler d'un complot des, carrément des femmes des femmes de chambre. Euh, Monsieur euh, ou Madame Strauss-Kahn Monsieur Dominique Strauss-Kahn, voilà. Donc, euh, moi ce que je pense, c'est que aujourd'hui, Carlos Ghosn y comprend la diabolisation administrative, bureaucratique, comptable et judiciaire dans laquelle il est tombé. C'est-à-dire qui est, et qu'on peut mettre en parallèle avec ce que l'on pratique justement, où il y a des gens qui disent Hitler c'est le mal et Staline, euh, il faudrait l'oublier. Alors que Staline, effectivement, a fait plus de morts qu'Hitler. Le tigre, contrairement à l'être humain, ne peut pas péter plus haut que son cul. Quoi qu'il fasse, selon sa nature, il n'aura jamais une canine en plus et il n'aura pas plus de 20 griffes. Voilà. Par contre, l'effet tunnel, les semi-conducteurs, l'intrication des particules subatomiques permettent malheureusement d'accroître exponentiellement le terrible pouvoir de nuisance des sociétés militaro-industrielles en augmentant le pouvoir de destruction et la productivité jusqu'à des sommets sanitairement et socialement totalement insupportables pour tous les êtres vivants qui sont exclus de la redistribution des richesses produites ou qui refuse de collaborer au pillage, gaspillage généralisé des êtres et des territoires. Et donc, on voit bien qu'à un moment, il faut qu'il y ait des peuples qui disent « Ah oui, vendre des armes à l'Arabie Saoudite ». Effectivement, l'Arabie Saoudite, tous les ans, dépense plus d'argent que la fédération de Russie dans les armes. Eh bien nous, on n'en veut pas de ce pain-là. On n'en veut pas. Moi, je préfère bouffer des pâtes et des patates plutôt que de vendre des armes et, de, et, et que d'affamer tout un peuple. Alors, notre notre ami, nous avons notre ami Benoît qui préfère les d'embourg. Voilà. Donc. Heureusement, ces effets quantiques, ce sont ceux aussi qui nous permettent d'être en direct avec vous. Parce qu'il n'y aurait pas ces semi-conducteurs, euh, ces stabilisateurs, ces téléphones portables, ce microphone, euh, cette électronique. On ne pourrait pas faire nos émissions radars. Mais nous, on est justement on est dans le contre-pouvoir qu'avait qu prédit euh, Karl Marx, où il avait dit que le prolétariat doit se servir des outils de la bourgeoisie pour la combattre. Et donc nous, effectivement, avec nos petits moyens et les effets quantiques et l'électronique, on essaye de mettre un petit contre-pouvoir. Je on dis bien tout petit. Aujourd'hui, il y a une émission. C'est les Gilets jaunes, quelque part, le contre-pouvoir quelque part. Ils font bon bien, les Gilets jaunes C'est pas mais vous... mais bon. -ce, le contre-pouvoir. Déjà le contre-pouvoir, si vous voulez. Je vois référendum, bon, bon, bon, bon côté euh, 2019. Moi je vois bien. Mais, mais euh, euh, euh, euh, euh, euh, le pouvoir, il est quand même euh, aux gens. On vote, on vote. Non, le pouvoir, c'est pas le vote. Regardez, on a voté le 29 mai 2005, et trois ans plus tard, en 2008, le Congrès, c'est-à-dire les sénateurs et les députés, parce qu'ils ont été corrompus par Sarkozy, qui leur a promis qu'ils auraient à taux plein leur, leurs émoluments, même s'ils n'étaient pas élus pendant trois ans, eh bien ils ont voté contre le choix proportionnel réel du peuple. C'est pour ça que moi je dis référendum d'initiative présidentielle 2005, boycott d'initiative citoyenne 2019. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas par le vote, ce n'est pas par la rue. On peut être un million dans la rue, rien ne change. On peut aller voter comme le 29 mai 2005 contre ce projet de traité constitutionnel européen. L'Europe nous a imposé. enfin. Cette gouvernance. Qu -ce qu Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on boycotte, on ne boycotte, on ne si, on si, participe pas. Il faut qu'il y ait plus de 9 Français sur 10 du corps électoral qui fassent, voilà, en langage des signes, qui disent. Non C'est le seul, c'est le seul, c'est le. C'est le seul moyen. Je idéaliste, quand même. Non, je ne suis pas un peu idéaliste, je suis idéaliste. C'est le seul moyen, c'est-à-dire que le, la France Insoumise, elle appelle à ce que les gens aillent se faire crever les yeux dans la rue, je le dis, ça ne sert à rien. Ils vont les appeler à aller voter, ils vont aller voter contre une gouvernance qu'ils ont dénoncée il y a 14 ans. Mais c'est quoi C'est de la schizophrénie pure et simple. On n'a pas à aller voter le 26 mai de, de, de 2019, vu qu'on a refusé tout ça. Euh, le je suis un peu d'accord avec toi, je vais dire pourquoi Parce que c'est con, c'est bête, c'est comme ça. Euh, ça va être un match euh, Macron-Le Pen non ce sera pas un match c'est ah ben, si, un match si. rien du tout c'est un oui, match rien du tout oui. c'est un match rien du tout ça n'existe pas il faut pas oublier que les ah non mais l'élection du référendum enfin, enfin, euh, des, des européennes. Aujourd'hui, euh, aujourd c'est comme ça. C'est un match. On ne sait pas si c'est euh, la République en marche ou. ou, ou comment ça s'appelle On s'en fout. Il s'appelle qui le, va être c est, c est premier ou, mais ou deuxième. Mais, mais c'est un match entre les deux. En c'est tout. Mais on s'en fout. Les gens qui sont élus, ils ne sont pas députés. Les gens non, qui sont élus, ils ne vont pas décider des lois. Les lois, elles sont écrites par des lobbyistes et elles sont oui. proposées par des commissaires gouvernementaux qui ne sont pas élus. Donc c'est gens-là, ces gens-là, c'est vrai Ils vont toucher 9000 euros par mois pour nous en papauter. Donc, il n'y a pas de match euh, Marine Le Pen ou Macron. Y a, y a ah, si, de... y a... Non, non, si, non le match Non, mais Là, non mais, mais on s'en fout, c'est pas un match Il n'y a, a aucun enjeu bien. Ces gens-là n'ont on aucune, gens aucune idée pour faire évoluer les choses. Et donc, il ne faut pas oublier que l'esclavage des camps de travail et d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ont représenté une des plus grandes rapines. Et aujourd'hui, quand on licencie les gens, on fait exactement la même chose. Parce qu'on sait très bien, que le chômage structurel, il est intrinsèque à nos sociétés. Parce qu'avec le progrès technologique, tout va être robotisé. Dans moins de 20 ans, 80% des emplois d'aujourd'hui ont totalement disparu. Et donc tous ces, exclus de même ce... même bon... tous ces exclus de ce fameux monde du travail, et eh bien qu'est-ce qu'on va en faire Ils sont surnuméraires. Et eh bien il va falloir les exterminer. Et donc il ne faut pas oublier... C'est comme pour nous, là. c'est pas toi qui parle, c'est le micro qui parle. Exactement, ah ouais, c'est le micro qui parle. Et donc l'actuel état permanent de guerre économique la... globale, et les... eh bien il faut boycotter justement. C'est-à-dire qu'il faut... Il faut refuser de participer. Et, et surtout, là je vais citer un article de, de Pierre Durand du 3 février 1999 qui est paru dans le Journal L'Humanité à propos de Werner Van Braun. Werner Braun, Van Braun ne serait qu'une des infimes parties émergées de cette sanguinaire et glaçante abomination permanente. Alors je cite l'article. On sait que dans les tunnels du camp de concentration de Dora, qui dépendit presque jusqu'à la fin de la guerre de l'administration SS de Buchenwald, c'est là que furent construites au prix de la vie de 20 000 déportés les armes secrètes de Hitler dites V1 et V2. Le grand patron de cette entreprise criminelle n'était autre que Werner von Braun, l'homme qui construisit la fusée lunaire américaine. L'historienne américaine Linda Hunt vient de révéler que von Braun était parfaitement au courant des crimes commis à Dora, qu'il était depuis le début un nazi militant, farouche admirateur d'Adolf Hitler. Or, les autorités américaines étaient au courant, mais elles ont maintenu le secret dont elles avaient recouvert ce qui, en nom de code, s'appelait l'opération Paperclip, opération qui consistait à récupérer les savants et les techniciens de l'industrie de guerre allemande. Voilà, pour les besoins de l'industrie américaine. Et donc, et donc, je mettrai le lien vers cet article et moi j'ai des, des photographies de lettres de déportés qui signalent justement qu'ils ont vu à Dora, Van braun passer en uniforme de SS au milieu des gens que l'on nourrissait à la sûre de bois. Les gens qui fabriquaient les vins et les deux, les deux étaient nourris à la sciure de bois. Et donc aujourd'hui, quand on voit des grands groupes qui se permettent de licencier des charrettes de dizaines de milliers de personnes, c'est exactement la même chose, c'est le mépris c'est le mépris des gens. Les gens sont devenus des choses. Et donc, il ne faut pas oublier que les traités commerciaux transnationaux ils viennent se substituer aux législations locales. La loi du prix de revient, de l'efficacité obligatoire, de la profitabilité accrue, elle rend définitivement caduque toute considération sanitaire et sociale, toute forme du respect de la vie. Adieu la hiérarchie des normes, adieu les services publics. Et ça. Le travail salarié, il est structurellement condamné à être une denrée rare. Ça, les gens, il faut qu'ils se mettent bien ça dans le crâne. Et s'ils vont, vont voter le 26 mai, eh bien, ils vont, vo ils vont se tirer une balle dans le pied. Parce qu'aujourd'hui, seuls les plus serviles sont les mieux adaptés à cette prostitution institutionnelle publique et privée. Il faut bien le dire, aujourd'hui, on ne vous achète plus pour votre travail, on vous achète pour votre servilité. Parce que votre travail, maintenant, on peut le faire exécuter par des robots, par des intelligences artificielles. Et donc, vous êtes là pour courber les chines et pour servilement devenir des petits nervis euh, bien obéissants. Voilà. Sinon, tu crèves la gueule ouverte. Donc les nouveaux magiciens de la mécanique quantique, avec leurs prodiges électroniques, photoniques, intriqués et cryptographiés, nous surveillent depuis l'espace interplanétaire comme une race étrangère à la sainte bureaucratie élitiste et oligarchique. C'est-à-dire il faut bien comprendre que nous sommes devenus une espèce animale captive, invasive, oisive, acculturée et surnuméraire. Et les médias nous le martèlent en cœur le réchauffement climatique, c'est nous. Et donc, ce message, il nous est offert par toutes les entreprises philanthropiques, nucléaires, chimie, agroalimentaires, armement. Et donc, ils sont là pour nous dire que nous, les victimes, c'est nous les coupables. Le réchauffement climatique, c'est nous. Parce que ces médias, ces médias, elles entretiennent notre pauvreté intellectuelle et matérielle. Nous sommes la pollution ultime. « Vive Saint Poutine Vive Saint Trump Vive Saint Netanyahou Vive Saint Abbé Vive Saint Macron Éradiquez-nous » Voilà, ce message schizophrénique euh, réjouit aujourd'hui les 85 individus qui détiennent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de toute la planète Terre, et ça je mettrai le lien vers un article qui détaille qu aujourd'hui 85 personnes détiennent plus de richesses que la moitié de la population la plus pauvre de la Terre, la moitié d'une population de plus de 7 milliards d'habitants. Déjà, les hommes augmentés des transhumanismes, du transhumanisme En Marche rêvent de devenir les premiers milliardaires, soit 1000 milliards, de la courte histoire de l'humanité. Alors ce rêve est un véritable cauchemar pour l'ensemble de la biosphère terrestre. En effet, cette nuisible concentration de richesses va devenir techniquement possible par l'exploitation robotisée par des compagnies privées, des immenses ressources minières spatiales que contiennent les astéroïdes de notre système solaire. Et là, je vais citer une, une transcription de deux extraits d'un documentaire intitulé météore donc je mettrai le lien, pareil, sous la vidéo. Et voici ce que dit François Robert, un directeur de recherche du CNRS, du Centre National de Recherche Scientifique. Aujourd'hui, le métal qui est contenu dans les météorites il est au centre de la Terre. Il n'y a pas beaucoup de métaux précieux sur la Terre parce que tous les métaux précieux s'en vont avec le métal liquide. Quand le noyau de la Terre c'est différencié, il a coulé au centre, et il a emmené avec lui tous les métaux précieux, l'or, le palatine, le palladium, le ruthénium. Tout ça est au centre de la Terre aujourd'hui. C'est donc pour ça qu'ils sont précieux ailleurs, c'est parce qu'on les trouve pas beaucoup à la surface de la Terre. Dans les météorites, ils sont présents en abondance que l'on appelle l'abondance solaire, c'est-à-dire une abondance 100 à 1000 fois supérieure de celle de l'abondance des roches terrestres habituelles. Et ensuite, il y a eu l'interview de Daniel Faber, un des responsables des missions dites de This Space Industries, qui est une société américaine privée pour l'exploitation des météores. Et voilà ce qu'il dit. Ce sera vraiment un business incroyable. La raison à cela, c'est que les ressources que l'on peut trouver sur ces astéroïdes représentent plus de matière que tout ce qui a été extrait de la surface de la Terre. Sincèrement. Une fois que les infrastructures pour y accéder seront construites, il y aura un énorme boom. Tout ce marché va rendre des personnes milliardaires et même les premiers milliardaires. Ce qu'on va faire, c'est choisir certaines classes d'objets, ceux qui possèdent les matériaux qu'on recherche, mais aussi ceux qui sont le plus près de la Terre, donc plus, plus accessibles et plus économiques. Et Deep Space Industries, c'est une société par, fondée par David Gump, un ancien astronome, un lobbyiste dans l'aéronautique, la robotique et le spatial, et Planetary Resource, qui est une autre société privée. C'est une société qui est fondée par Peter Diamantis, un ingénieur physicien gréco américain avec pour actionnaire Larry Page, le confondateur de Google, Eric Emerson-Smith, le président exécutif du conseil d'administration de Google, et James Cameron, eh bien le fameux producteur-réalisateur. Voilà les gens qui sont sur les rangs pour devenir les premiers milliardaires de la planète Terre en exploitant les richesses minières des météores. Et qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va se passer qu'aucun État-nation ne pourra s'opposer industriellement donc militairement à ces compagnies privées nées de l'extractivisme spatial à venir leur savoir-être s'imposera inéluctablement de par leur poids financier de manière autocratique et bureaucratique leurs exigences constitueront les lois incontournables de toutes les sociétés industrielles de production de masse et elles détermineront les améliorations à apporter à l'imparfaite nature non brevetée et coévolutive. Parce que ces transhumanistes, ces gens-là, ils ont l'outrecuidance de prétendre qu'ils vont améliorer la nature. Alors que la nature, s'est constituée sur un bureau d'études de plus de 3 milliards d'années à travers la coévolution. L'élimination sociale des récalcitrants seront les prémices socialement acceptables de l'élimination physique de tous les opposants déclarés. Des êtres et leurs serviles nervis cybernétiques, sans aucun état d'âme, préfigureront l'avènement d'une classe sociale longtemps fantasmée par tous les sanguinaires impérialistes et par toutes les élitistes oligarchies passées. Une classe constituée d'êtres technophiles, à la longévité augmentée, impitoyablement efficaces et durablement dominateurs, qui par génie génétique trouvera son aboutissement, et espérons-le, son anéantissement, dans une spéciation artificielle qui viendra briser définitivement le lien filial et fraternel que, que partageaient naturellement tous les grands primates. Qu'est celle ou celui qui décide de ne plus être sœur ou frère de l'être humain Voilà. C'est pour bien, cette émission est, est là pour bien nous montrer vers quel, quel avenir on veut nous amener. C'est un avenir où la fraternité sera niée et où effectivement existeront par eugénisme et par, par génétique appliquée, par OGM directement appliquée sur l'homme, ces fameux surhommes chers au cœur d'Adolf Hitler. Donc on est, on va vers ce monde. Purement et simplement nazi dans l'esprit du monde. Et je vous dis à toutes et à toutes, à la semaine prochaine. C'est fini C'est fini. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.